C'était une époque différente où euh, le, la planète était plus en paix, il y avait moins de conflits, euh, donc il y avait moins de risques de partir à la guerre puis de prendre la vie de quelqu'un. Euh, après mon service militaire, euh, je me suis impliqué beaucoup dans les mouvements euh, syndicalistes euh, et dans les mouvements des droits de la personne. Euh, ces, ces expériences de vie-là m'ont amené à être euh, médiateur maintenant pour le gouvernement de l'Ontario euh, dans le domaine des relations de travail. So, grosso modo, c'est moi ça. Et, euh, quand tu dis que tu es né d'une famille est-ce qu'il y avait beaucoup d'enfants chez vous? Il y avait... Ah, je, euh, regarde, je ne suis pas à la mode non plus. <rire> euh, je fais partie d'une famille reconstituée tu sais, qui n'était pas évidente dans les années 60 euh, quand je suis venu au monde. Donc Du côté de ma mère, euh, j'ai quatre sœurs et un frère. Du côté de mon père, j'ai un frère et une sœur. Puis de mon père et de ma mère, ben, je suis enfant unique. Mm. Puis, euh toi, tu, tu dis que étais, tu ne tu savais pas tout de suite que tu étais un métier. Ça arrivé plus tard, ça? Oui, ça arrivé beaucoup plus tard. Tu sais, à cette époque-là, euh, si on peut parler un peu de, de, de l'impact des, des, du système des écoles résidentielles, parce que ça joue un rôle pour moi, ça, hum. dans, dans les métiers. Si, si on peut parler de ça ben, le résultat de ça c'est que mes, mes parents disaient euh, on n'a aucune goutte de, de sang autochtone chez nous. Euh, J'ai appris dans la quarantaine que ce c'était pas vrai dans la quarantaine euh, puis que mes parents m'avaient on va dire euh, pas dit toute la vérité. Euh, sur l'histoire de, de leur famille. Puis à ce moment-là, les deux sont décédés. Donc, j'ai. Euh, ça rend les recherches un petit peu plus difficiles. Puis ça laisse euh, des questions euh, sans réponse. Tu sais. Ils ne euh, te l'ont pas dit, ils te protégeaient, on va dire, de certaines façons. Peut-être pas mes parents eux-mêmes euh, me, me protégeaient moins, mais peut-être que mes grands-parents ont protégé mes parents puis que mes arrière-grands-parents ont protégé leurs enfants. Eux. Mm -hmm. so, je, je leur en veux pas du tout. C'est d'ailleurs un séquel intergénérationnel du système des écoles tu sais quand, quand la majorité du temps, c'est à cause aussi de la loi sur les Indiens, la mm -hmm. majorité du temps quand une femme euh, revenait de l'école résidentielle puis que la communauté pour une raison quelconque la rejetait euh, ou que quand elle, euh, elle venait à un âge où elle pouvait avoir des enfants elle disait il n'y a pas question que mes enfants passent à travers ça puis il mariait un blanc mm. puis là il cachait ça. On, non, on n'a pas de sang autochtone. Non, on ne fait pas ces choses-là. Mais il laissait quand même ce que j'appelle des, des petites croûtes de pain ici et là. Hein? Ouais. Euh, comme par exemple, chez moi, euh, mon père brûlait de la sauge. Il, <rire> il appelait ça un déodorant à la maison. Euh, et il, euh, fait qu'à la maison, on brûlait de la sauge. L'autre chose qu'il faisait, c'est une un, un espèce de boule de Noël qui, qui travaillait avec euh, de, du foin d'odeur. Il mettait une petite éponge à l'intérieur de ça. Puis ça aussi, c'était un sang bon, là, où tu rajoutais de l'eau dedans. Puis quand tu rajoutais de l'eau dedans, tu avais l'odeur, du foin d'odeur partout dans la maison. So, J'ai grandi avec l'odeur de sauge puis l'odeur de foin d'odeur dans ma maison tout le temps. Euh, et aussi avec euh, un petit peu de foin d'odeur à, à tisser autour des rameaux euh, oui. qu'on qu ramassait dans le temps de Pâques. Là. Ouais, ouais. Fait que le, le rameau chez nous, il était un peu unique parce qu'il y avait du rameau et euh, du foin d'odeur mélangé au-dessus de la porte. Tu parles de l'école résidentielle, as-tu de, de, de, de, de, de l'évidence As que tes grands-parents avaient été à l'école résidentielle? Euh, mais quatre générations en arrière, ça, ça ferait de moi la, la cinquième génération sur le côté de mon père. Euh, oui, on, on a des évidences de ça. Euh, elle a été à l'école avant euh, 1912 où euh, le gouvernement, euh, ben, l'église en tout cas, gardait euh, des statistiques sur qui était à l'école, puis qu'est-ce qu'il faisait. Ceux qui ont arrêté, euh, il y a eu une enquête euh, dans, dans autour de 1912, 1915. Il y a eu une enquête parce qu'il y avait beaucoup de morts euh, dans les écoles. Puis comme euh, résultat de cette enquête-là, on a arrêté de garder des statistiques. Donc si tes ancêtres ont été à l'école résidentielle après 1912, tu n'as aucune preuve de ça. Ça fait que toi, tu t'es inté, intégré à, à parler euh, Ojibwe, tu parles, là, au Lagonquin? C'est Ojibwe. Ojibwe. Ojibwe. Ça fait que... Où tu as commencé à, euh, où commencé à apprendre ça? Où j'ai commencé à apprendre ça? Dans la quarantaine, la, la façon dont j'ai appris que, que j'avais du sang autochtone... Euh, mon père était se disait beaucoup plus euh, spirituel que religieux. Tu sais. Dans, dans, dans l'époque où moi je suis venu au monde, là, dans les années 60, puis dans la communauté dans laquelle j'étais, tout le monde allait à l'église. C'était Il y avait comme pas d'exception. Euh, et euh, quand quand on sortait de l'église, mon père il disait, il y a plus, il y a plus. Euh, euh, y, y, euh, oui, il me disait il y a autre chose, il y a plus, euh, sans, sans réellement me dire c'était quoi. Euh, moi, j'ai toujours été, euh, ça, ça m'hypnotisait, le, le tambour autochtone m'hypnotisait, la flûte autochtone m'hypnotisait. Euh, aussitôt que le, le, les jingle dress, ça, ça, ça, ça je sais pas, j'allais dans un autre monde quand j'entendais ça. Euh, quand, quand j'étais très jeune, mon père m'a amené à, à Kitiganzibi à Maniwaki, euh, sur la réserve là-bas. Puis euh, sur la réserve là-bas, euh, on a été voir un aîné. Euh, je pense qu'à ce moment-là, il était chef de, de, de kittigan -Zibi. Puis euh, lui, euh, cet aîné-là m'a jasé c'est drôle hein parce que tu sais t'as cinq ans six ans là, tu viens de comment. Puis je me souviens comme de chaque mot qu'il m'a dit, de chaque chose, chaque recommandation qu'il m'a faite puis tout ça. Puis quand, quand je suis parti, il m'a tapé sur le dessus de la tête puis euh, il il, c'est la première fois que quelqu'un m'appelait Panji my Puis là il a regardé mon père puis il a dit à mon père ça veut dire petit loup. Puis le petit loup, il va grandir, mais il a à ne jamais oublier le petit dans son nom. Il faut qu'il garde le petit dans son nom. Euh, la spiritualité, après, tu sais, j'ai fait un peu comme tout le monde de l'époque, dans les années 70, euh, la religion, ça m'attirait pas beaucoup. Euh, par contre, je suis demeuré spirituel, puis ces, ces choses-là, ça m'intéressait beaucoup. Dans, dans la quarantaine, euh, je, je me suis tourné plus sérieusement vers la spiritualité. Je vivais une séparation à ce moment-là, puis tu sais, comme je, je, me, je me cherchais un peu. Puis je me suis fait inviter dans, dans beaucoup de, de cercles autochtones, euh, beaucoup de cercles algonquins, puis abénaki, puis j'allais là. Puis, je voulais être respectueux envers eux, fait que je leur disais euh, merci de m'accepter chez toi parce que ici c'est chez toi, c'est pas chez moi. Je suis pas autochtone moi, j'ai pas une goutte de sang autochtone. Je je répétais ce que mon père m'avait dit à répétition. Euh, euh, un aîné en particulier, une grand-mère, comme, comme on les appelle, là, euh, sournoise un peu, tu sais, coquine un peu, euh, elle a ramassé de l'information dans mon dos. Euh, le, le nom de mon père, sa date de naissance, tu sais, ici et là, à travers les conversations. Là, le nom de mes grands-parents, si, ça, blabla. Euh, puis, dans, dans un cercle, j'ai fait mon speech habituel, puis j'ai dit merci là, de, de m'accepter chez toi. Puis, elle a dit un instant. Puis, elle est arrivée avec ma généalogie. Puis, elle, elle m'a donné ma généalogie. Puis, elle a dit, oh, on a beaucoup de choses à discuter. Puis, tu es autant chez toi ici que moi. Ça, ça l'a ça, ça comme changer un paquet d'affaires dans ma vie. Tu sais. Elle a retracé euh, du côté de mon père euh, 13 générations euh, au Canada, euh, ou, sur le territoire qu'on appelle le Canada, puis euh, 7 ou 8 euh, du côté de ma mère, euh, au Canada aussi. Ça, ça c'était réellement étrange parce que ma mère, elle disait euh, euh, mon grand-père vient de la France. C'était pas. C'était pas véridique. Son grand-père ne venait pas de la France. Euh, il venait de Saint-Eustache au Québec. Mm. Euh, mais je peux pas lui demander. Et quand je vais arriver dans le monde des esprits avec elle, on va s'asseoir et on va genre. Mm. Euh, fait que là, c'est comme t es, t es mis devant ça. T'sais tu viens de découvrir que si tu peux t'imaginer comme un arbre avec une racine en dessous de toi, ben, t'en as pas une, t'en as deux. T'en mm -hmm. as une que tu connais, puis t'en en as une que tu ne connais pas. Euh, puis qu'est-ce qu que tu fais avec ça? Euh, puis c'est... Écoute, tous les... Euh, tous les, les arguments politiques sont valides. Tu sais, le, mon plus vieux euh, mariage intergénérationnel entre euh, un Européen et euh, un Autochtone, euh, c'est le premier mariage que, euh, a, qui a été enregistré en Nouvelle-France. Euh, mm. M, on aime dire Marie, mais sur son baptistère il n'y a pas de Marie, il y a juste la lettre M, et son nom de famille, c'est Witch. Puis elle est Wendat. Puis elle marie un Européen. Puis ces deux-là, ils ont une belle histoire, ça, avec, euh, puis ces deux-là, ils ont eu 21 enfants. So, tu peux t'imaginer, <rire> tu peux t'imaginer dans, dans la culture du temps où euh, pour si tu étais un bon catholique, tu avais un enfant par année ou tu essayais d'avoir un enfant par année, tu peux t'imaginer combien 21 enfants te font de petits-enfants, puis d'arrière-petits-enfants. Puis On est un paquet de gens qui se disent Métis dans l'Est, qui remontent d'ailleurs à ce couple-là, à M. Manitou oui. Puis, euh, mais Witch en passant, ça, en oui. « Wendat, ça veut dire euh, « dédié au créateur ». Ça, c'est… Euh... Puis, euh, est-ce qu'ils ont donné un nom européen après ça? Après son mariage, il a, il a toujours gardé son nom ou il avait un nom euh, euh, européen? Parce que tu sais, des fois, quand ils baptisaient, les gens, là, ils donnaient un nom européen. Oui, elle, euh, elle a été baptisée euh, Sylvestre Witch. Les deux sont là. Euh, il faut que tu penses que ça remonte loin dans les années 1600. Tu sais, on n'est pas loin de Champlain et de son rêve. So, ouais, ouais, ouais. Peut-être un peu plus tolérant envers euh, les mariages intergénérationnels, euh, interraciaux euh, que, que par la suite. Puis, euh, tu disais qu'il y avait beaucoup d'enfants ben tu sais euh, ils se mariaient jeunes aussi il y avait des femmes étaient, il y a 12 13 ans qui se mariaient ça fait que par le temps qu'il avait 25 ans euh, 30 ans il y avait déjà une vingtaine d'enfants oui, puis euh, la génétique étant la génétique, il y a beaucoup de femmes qui vivaient beaucoup plus vieux que les hommes. Donc, ouais. il y avait sept, huit, neuf enfants avec un homme. Ils se faisaient tuer euh, ou ils partaient en voyage puis ils ne revenaient pas. Euh, et elle se remariaient avec un autre. Puis, il en avait un autre, sept huit, avec l'autre. C'était ouais. euh, puis... un, une époque différente. Puis... Euh... La personne que nous me parles, il venait de quelle région, dans, dans le nord du Québec ou euh, du lac Saint-Jean, de euh, quelle région qu'il venait? Manitoua -witch. Oui. Manitoua, -witch. Manitoua -witch, à l'origine, il, euh, il, il, il est natif de, euh, Saint, de qu est ce qui est maintenant Sainte-Marie chez les Hurons, dans oh, le bout de okay. Midland, en Ontario. Oui, pas loin de chez et, vous. Et... Pas loin de chez vous? Oui, oui, parce que la, la station de radio CFRH est à Pénétagne. Il est à Penetang, ok. qu'il vient de ce bout-là, le Penetang, Midland, sainte marie chez les hurons Puis euh, quand quand il s'est fait ami avec euh, Monsieur Sylvestre, qui était un, un des euh, capitaines de Champlain, et il est revenu à Québec avec euh, M. Sylvestre. Puis, il y a eu une fille. Euh, et sa fille baptisée M. Manitouabewitch. Puis à un moment donné, M. Sylvestre l'a adopté. Ça faisait partie des, euh, de la façon de faire autochtone, où euh, si tu veux connaître une autre civilisation ou une autre nation, t'envoies un de tes enfants vivre avec eux. Puis quand ils il, quand il arrivent à l'adolescence, ils sont adoptés par la nouvelle civilisation. M. il a élevé sa fille jusqu'à l'adolescence. Il a partagé la culture autochtone jusqu'à son adolescence. À l'adolescence, elle a été adoptée par Monsieur Sylvestre. Ça se dans la de Québec dans la région de Québec. Puis là, elle a été à l'école blanche, elle a appris la culture blanche, elle a, elle a été à l'école avec les stars, elle, elle, elle a appris la façon de faire blanche, puis elle, elle s'est mariée avec un blanc après. C'est euh, leur histoire. Oui, puis là, tu continues ta culture, puis euh, qu'est-ce que tu fais comme euh, chose de culture pour toi? C'est quoi ça? on voit euh, comment ça a débuté tout ça tu sais ça ça a débuté ben par la généalogie de la grand-mère réellement là. Euh, so, la, la la la généalogie de la grand-mère m'a fait réaliser que j'avais deux racines les les racines blanches et les racines rouges puis que les blanches, ben, t'as pas besoin de m'expliquer les, les blanches. Je les connais. J'ai été élevé blanc. J'ai été à l'école blanche. J'ai été à l'église. J'ai fait les choses comme les blancs le font. Mais racines rouges, par contre, eux, je les connais pas ou, ou très peu. Euh, Puis. Quand je regardais cette généalogie-là, ben, mes ancêtres n'ont pas été exclusifs à une civilisation ou à une nation. Il, il, ça part avec les Wendat, ensuite il y a des Algonquins de mêlés là-dedans, il, il y a des Nipissing, euh, il y a des Abenaki. Euh, puis il y, y, y en a une où on n'est pas réellement sûr de de, sa, de de ses racines à elle, mais on pense qu'elle est probablement mohawk. So, c'est comme, hmm, OK, euh, que, comment je fais? c'est c'est pas comme exclusif à dire... Euh, J ai, j ai, ben, la même chose avec les Français, tu sais, j'ai des racines françaises. Ben oui, des racines françaises de France, de, de, du Québec, du Nouveau-Brunswick. On ne pense pas de la même manière, on ne fait pas les choses. Fait c'est comme, OK, j'ai beaucoup de, de recherches à faire. J'ai beaucoup de. J'ai beaucoup de voyages à faire. Tu, quand, quand tu commences à côtoyer les Autochtones, euh, tu t'aperçois que eux, euh, la grosse majorité du temps, c'est en personne. Je, je veux que tu viennes me voir. Je veux que tu t'assoies avec moi Puis je veux que tu me regardes dans les yeux. Mm. Euh, so, si tu veux savoir euh, réellement euh, c'est qui les Wendat, ben, tu as à te déplacer, tu as à aller à Québec à aller t'asseoir avec les Wend à, à Wendake, je devrais dire. Puis aller t'asseoir avec euh, les Wanda pour parler de leur histoire à eux, de où ils viennent, qu'est-ce qu'ils mangent, puis à, à essayer d'apprendre ça. Là, je vais tout de, un, un, une petite parenthèse, une petite anecdote. Euh, le Wendat que j'ai été m'asseoir avec, que j'ai rencontré, là, euh, en fin de compte, il était occupé. Euh, il faisait le festival de la Nouvelle-France. Sur so, mon Wendat, je l'ai rencontré dans le cimetière des Picotés, dans le vieux Québec. Puis à trois heures du matin, on était assis autour d'un feu, à jaser de c'était qui, euh, Marie Manette Wabi Qu'est-ce qu'elle mangeait en hein, hiver? Ça, ça t'amène à vivre, à vivre de très belles expériences. Tu sais. so, j'ai fait j'ai fait les Abénakis à Woolinac. Euh, j'ai été m'asseoir avec des algonquins. Eux, j'ai été m'asseoir un peu partout. J'ai été m'asseoir euh, à Kitiganzibi, J'ai été m'asseoir à l'Ascension. J'ai été m'asseoir euh, juste à l'extérieur de Val-d'Or. Euh, et, et j'ai été jaser avec ce monde-là. Euh, à à l'ouest, j'ai été m'asseoir avec des hauts de J'ai été à Thessalon, pas loin de sault sainte marie euh, J'ai été avec euh, les Doe euh, proche de North Bay. Oui. Euh, j'ai été m'asseoir avec tout ce beau monde-là, puis j'ai été jasé. Puis naturellement, je me suis assis avec des métis, parce que j'ai à jongler avec ça aussi. Ça. Ça, ça veut dire quoi ça, être un, un sang mêlé ou un bois brûlé ou un Métis parce qu'il y a un paquet d'étiquettes, c'est que, quelle étiquette qui, qui me colle dans le front à moi. Là, oui, oui, oui. Fait qu'à travers ça, à travers ça, je rencontre des Métis puis je rencontre toutes sortes de métiers. Euh, J'ai fait dix euh, ans euh, d'animation pour le festival euh, Métis. Des, euh, de Oshawa. Euh, J'étais le, le maître de cérémonie pour eux. Je faisais ça bilingue. J'ai fait ça pendant dix ans. Puis là, eux font venir des métiers d'un peu partout, des artistes, là, des, euh, des violonneux, des gigueux, des chanteurs, bon. des tisseurs, de ceinture. Des... Fait que tu peux, ça te donne l'occasion de t'asseoir et de jaser avec un paquet de noms, hein, bon. On va prendre puis, une petite pause. Et euh, on, on va continuer. On va pouvoir déjà. OK.